Bonjour, alors le rhume des foins et les lentilles. Et oui, pendant cette période où on a du, des allergies dues au pollen, il se peut que vous ayez un certain inconfort avec vos lentilles de contact. Alors tout simplement parce que euh, ce rhume des foins se manifeste par un certain larmoiement, euh, des écoulements euh, au niveau du nez. Mais aussi, il, il, peut, il se peut qu'il y ait des micro-boutons sous les paupières. Et donc, à chaque fois que vous clignez des yeux, ces micro-boutons râpent un petit peu et vous donnent cette sensation d'inconfort. Alors, c'est très variable selon les personnes, dans la mesure où on n'a pas tous la même sensibilité aux allergies. Mais qu'est-ce qu'il faut faire Alors, déjà... Avant de mettre vos lentilles et d'une manière générale, si, même si vous ne portez pas de lentilles, vous pouvez vous rincer les yeux une à deux fois, ou plusieurs fois par jour, avec du lacryum par exemple. Ça s'achète en pharmacie, c'est sans ordonnance, et vous vous rincez les yeux avec ça. Ça fera une sorte de, de lavage au niveau des, des yeux. Ensuite, si vraiment vous avez une, une allergie, on va dire sévère, et que vous supportez pas du tout, pas du tout les lentilles de contact, et là, la seule solution, c'est de laisser passer les allergies et de remettre vos lunettes. Hein, de, de telle manière à euh, ce que tous ces symptômes disparaissent avant de pouvoir les remettre. Ensuite, euh, si vous avez une, un inconfort, on va dire modéré, euh, c'est-à-dire que les lentilles, au lieu de les garder 10 heures par jour, vous ne les supportez euh, que 5 heures. Alors vous pouvez bah, les porter 5 heures et remettre vos lunettes Mais aussi éventuellement euh, prendre des petites solutions Et des petites gouttes de confort qui peuvent prolonger un peu euh, La sensation de confort que vous pourrez avoir avec euh, vos lunettes C'est des petits flacons comme ça hein, Là c'est du blink Hop. Euh, Vous pouvez vous mettre ça C'est compatible complètement avec les lentilles Vous mettez ça en ayant les lentilles sur, euh, sur les yeux directement Et ça vous soulagera voilà, et eh bien écoutez, si vous avez des questions quoi que ce soit à propos des allergies et des lentilles, hein, des allergies au rhume des foins, au pollen, au cyprès et des lentilles, et eh bien écoutez, posez-les et n'oubliez pas de liker. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt chez Atolaistre. Allez, au revoir.